Re bonjour oui, oui. <rire> <rire> C'est <cette> intro. <rire> voilà tout le monde, regardez, j'ai pris ma canne à pêche pour faire mon intro, je suis fier avec ma petite ah, canne à pêche. Voilà, j'ai de Donc on se retrouve sur Starve pour l'épisode numéro 5 oui, de tête. La petite phrase, phrase. phrase vas-y, la petite phrase, bien sûr. Ah, Ça, du génie, ce truc, quand même. Euh, viens, par contre, si on veut chasser le Coaliphone, il faut se croyer. Ouais, ouais, je me bouge, 10 minutes avant la fin du monde, l'intégralité de la TIPS poignarde le sonotone de ma grand-mère au beau milieu de la, tré... de la République Démocratique du Congo. Oh, pas mal Impressionnant. En plus, ça part de la TIPS. Ouais, en plus, je vois pas qu'on poignarde un sonotone, mais bon. Bah, c'est pas grave. Euh, viens, on se sépare pour... Ah, j'ai trouvé la trace. J'ai trouvé la trace. Alors, en gros, la, la chasse au Coaliphant, euh, comment ça se passe Donc, vous trouvez des, phrases, des traces comme ça par terre et vous devez les suivre. Et au dernier vous allez tomber sur une grosse bestiole. Et ce sera lui... Et en plus en solo c'est insupportable parce que genre en gros. Ah merde y'a les chiens. Mec est-ce que. Vas-y on les le fait chiens. quand même, vas-y, on est des fous. De quoi y'a les chiens Y'a les chiens. Je les ai même pas vu. Mais en fait c'est mon perso, il, il parle quand y a les chiens ils vont arriver. Il dit des trucs. Bah pourquoi on va pas voir les éléphants On va reprendre ça demain. Enfin les éléphants, et les cochons. Non non non mec. On est des mecs comme ça nous. Bah bah ouais on est des fous et en plus on a trouvé la trace donc on en profite. Ah parce qu'elle change de jour en jour bah ouais, elle est pas toujours évidente à trouver. Mais tu vois, il donne tellement de ressources, le coaléphone, c'est abusé. Elle est pas la Mark mec. Je l'ai perdu. Je peux tourner la caméra. Hein. Je sais pas si je vous avais déjà montré. Elle est là, elle est là. En général, on fait jamais ça parce que sinon on a pas les mêmes repères. Ouais, à chaque fois que je le fais, genre je remets tout de suite en place. Là, on doit plus être loin. Donc je disais, en solo, c'est insupportable le coaléphone parce que... En fait, il fuit. Et du coup, euh, il, il t'attaque jamais. Et comme il fuit, tu peux pas l'attaquer. Et genre... T'es obligé d'avoir un boomerang ou un truc qui attaque à distance pour pouvoir lancer l'agro et le tuer. Donc c'est assez insupportable. Alors qu'à deux là tu vois ça va être tranquille. Mm. Ah, ah ils, arri ils arrivent les chiens. Vas-y, bah, on reste à côté des cochons, on est juste à côté là. On attend un peu. Faut vraiment par la perte de vue la trace. Hein. Elle est juste au-dessus là. Regarde, regarde, on a trois cochons juste à côté. Ok nickel. Vas-y venez. On vous prend. On est des oufs. Regarde ce génie de truc qui se trouve <rire> par terre. Qui pète un câble. C'est sûr qu'il y a des chiens Ouais, ouais, là ouais, c'est sûr. Vas-y, je vais sortir ma nouvelle arme. Ils vont rien faire. Je vais buter le petit. Euh... Ah, le papillon. Taras Au pire, attends, viens parce que je suis pas sûr que ce soit les chiens. Ah, si, si, si, là je suis sûr à 100%. Ils arrivent, ils arrivent, là le bruit est de plus en plus fort. Merde, elle a disparu la trace. Oh non! Oh mec, la trace elle a disparu! Vas-y, vite, on retourne oh, un cochon! Chien, hein. Oh, on est deg! Bon, c'est pas grave! Oh, de main, écoute. Ça nous a gâché une journée quoi! Ah putain, heureusement que les cochons ils rentrent pas, mec! Ah merde, les autres ils sont rentrés! Putain, on est en PLS! Y'en a qu'un seul! Il y en a qu'un seul! Et en plus, il y'a 5 chiens! 6 chiens! 7 euh, a... chiens! Oh mec, il y'a de... a... plein de chiens! Ah il va mourir le cochon. Le cochon il va mourir. Vas-y viens en l'aide, viens en l'aide, viens en l'aide. What the fuck Oh putain, lui quand il meurt il, il, il explose. La vache. Mec mais je l'ai one shot. Regarde, regarde comme elle est forte mon arme mec. Je, je l'ai tué trop vite. Écoute, là, elle est trop je forte cette arme mec. J'ai mes vieux réflexes du zombie qui ressortent. Mais t'appelles hein. Bat-toi hein. Là là on a pas le choix, là faut, faut les buter à la main. Allez, bute-moi ça. Non, Jean-Michel. Ah mec, là faut que je mange, là je suis en train de mourir de faim. C'est vrai Ouais. De peine de monstre, mais chaud. Ah c'est bon, j'ai mangé une baie, j'ai mangé les, les graines. Hein. Mais là faut rentrer à la maison, là. Bon, c'était la journée un peu inutile, celle-là. Putain, c'était là c'est pas bien tombé, là. Ouais, le coup des chiens, ça nous a mis mal. Ouais. Rah, ah c'est voilà. des bâtards. Plus voilà. les cochons, putain on a tout raté quoi, Genre, on, est... on est retourné en haut. Du coup les cochons, ils sont rentrés chez eux. Ah, Et du coup, on s'est retrouvé tout seul. En plus, le cochon il s'est fait buter. T'as l'autre de la, de la truc de cochon ou pas Bah, non. Non, j'ai rien. Dommage. Ouais. J'avoue qu'au final, on pourrait peut-être en profiter. Je te fais une petite meatball, tu vois. Euh, t'es pas en train de devenir fou là Euh, 89. Donc, ah, putain, t'es mal quand même. Ah, ça va, ça va, t'inquiète. je t'ai fait une meatball, celui ah Ouais, je vais fait. bien, ouais. Vas-y, va la prendre. Ah merde Ah, j'ai mis slick. T'as mangé quoi J'ai mangé un maïs. C'est pas grave, il y a pire. Ah, je vais fertiliser ça rapidement. Donc les buissons B vous avez vu, euh, quand on les replante, il faut les fertiliser pour, euh, pour qu'ils soient efficaces. Mmh. Y'a pas du miel, là Euh, comment ça Y'a pas du miel de près euh, là, du miel, il y en a dans les frigos. Mais attends, laisse le, le miel parce que j'ai. Ah non, quoi que Non, c'est bon, tu peux le prendre. C'est ah la ouais nuit, hein. C'est toi, le stock Ouais. Alors, alors. Ah merde. Vas-y, défends, défends, défends, défends. Tu peux mettre du feu, mec Ça se tend rapidement. J'ai rien sur moi pour. Attends, je vais prendre les gros trucs. Hein. que... Attends, on va pas utiliser ça quand même. Ah si, vas-y. Tant pis J'irai en rechercher euh... C'est quoi C'est les... C'est les, les buissons capipans, piquants là J'irai en rechercher dans les marécages, parce que c'est vraiment trop utile C'est violent hein Ouais Vas-y viens on cuisine des trucs tant qu'on a rien à faire mm. Ah bah j'ai plein de viande de monstre attends Passe la masse de viande de monde, fais des meatballs c'est quoi toi Ouais T'as pas faim de deuxième croque-pot Ah si Passe la... Passe des viandes de monstre du coup Ouais, je peux pas, pas t'en passer. Enfin, je suis obligé de tout passer d'un coup donc... C'est de la merde ça. Ouais. Mais tu vois niveau bouffe là on est trop juste hein. Mine de rien on commence à être juste hein. Là faut vraiment qu'on se concentre sur la bouffe hein, maintenant. Parce qu'on va se retrouver sans bouffe. Bah ouais normalement tu avant l'hiver faut avoir plein de nourriture. Mm. Après quand on va tuer le co ça va nous mettre trop bien. On y va demain. Enfin, maintenant, ouais. là. Genre... Euh... Ouais, ouais, ouais. Ah, mais non, c'est bon. J'avais pas vu qu'il y avait 5 mid-balls. Oh, On ça dégage. passe. Je croyais qu'il y avait plus de mid-balls. Non, mais ça va, alors. Ah, il y a une main. Tu peux l'avoir, s'il te plaît Moi, je suis en train de Merci. Sale bête. Hop là. J'avoue, je vais mettre là. Parce que moi aussi je prends un peu de folie là. Mmh. On se réchauffe autour du feu. C'est ça. Non, on est go. Droite ou gauche Euh. Droite, je pense. Yolo droite. Putain, j'ai toujours pas pêché. Il faudrait que je m'y mette. Bon, on ira après. Allez, on cherche. Je vais un peu plus vers le bas. Ouais. Oh, J'espère on va la trouver, hein. Ah, Tu l'as Ouais, viens vers moi Nice Icom Après je pensais limite à fabriquer des maisons de cochons Genre pour en rajouter un peu pour nous défendre Je sais pas, je sais pas combien ça coûte J'en ai jamais fait Ah il a, il a fait du savon C'est un géniste enfin j'espère qu'il va pas nous mettre trop cher hein, par contre le co-elephant Parce que là c'est un casque Oh merde ah, merde j'ai plus d'armure Mec T'as pas du bois sur toi Euh attends Ah si c'est bon j'ai assez pour en faire une Ah sinon j'aurais été mal là Déjà qu'avec avec une armure c'est pas ouf alors là elle est là, la trace mmh, mmh. Au nord Là Où ça Dégage machin de merde Nord Je te prends ça mon petit cochon Vas-y tu peux tourner s'il te plaît, je vois pas moi. Non, c'est bon, c'est. Et casse-couille, hein. Il est fait tourner en rond, hein. Le pire, c'est quoi hein Ça, faudrait le péter au marteau, ça. Ça donne des trucs. Je sais pas si j'ai un marteau. Non, j'ai pas fait de marteau encore. Ah, ah il est là, l'enculé. T'es chaud Bonjour. Euh, faut l'encercler. Est-ce que ton armure, ton armure, elle a combien de PV What What Mais pourquoi il a pas équipé mon armure Ouais j'ai pas non, compris okay. là. Merde. Alors, attends, attends, attends, je fais le tour. Enculé Nick, t'es mort Décale un peu à gauche, toi. Vas-y, on le casse, les gars. Oh putain, il met cher. Ah, oh, il met vraiment cher. Vas-y, brûle, brune, bruit, brûle. Surveille tes vies, surveille tes vies, tu recules, c'est un peu plus. Ah, nice Regarde toute la viande, mec. Ah, c'est insane. 8 viandes et une trompe. Et genre, ils spawnent tous les jours Euh, non, peut-être pas, mais il y en a assez souvent. Va, en fait, ça va, ça va hein. franchement, genre, on le tape tellement, ouais, il arrive pas, même pas ouais. à nous attaquer, en fait. Moi, il m'a mis Moi, par contre, il m'a mis une patate. hein. Je suis à 110, moi. Je sais plus à combien j'avais... Je sais plus combien j'étais de HP au début mais je crois qu'il m'a mis une patate. Hein. Après, en plus tu es, c'est pas. genre c'est pas la petite viande, c'est la grosse viande comme ça là. Ouais. Genre avec ça tu peux faire des soupes de viande. Putain. Là tu vois tes meatballs c'est de la merde à côté hein. Les soupes de viande mec. Je crois que ça a trempé 100 Voire même 150. C'est insane, insane, attends, je vais aller voir. Je vais te dire. Euh, soupe de viande... Ah bah c'est simple, c'est le plus fort du jeu. 150, ça te remet, ça te remet tout. ça te remet ta barre au max. <rire> la soupe de viande Ouais. C'est Et... quoi, ces 4 viandes d'éléphant euh, je suis pas sûr, je vais vérifier. Si, regarde. Euh, merde, sur mes graines. Et en plus là on a le fruit du dragon, du coup on peut faire la tarte qui est super forte. Tu l'as pas donné à l'autre oeuf La quoi La fleur du dragon Non, justement. Enfin, si, mais là elle vient de repousser là. Ok, nickel. Euh, tu peux mettre du feu, s'il te plaît Euh, pourquoi maintenant Non, mais je veux dire, quand tu feras nuit, parce que là, je vais ah. sur internet. Ça marche. T'as pas Mais elles sont ouvertes. Et... C'est euh, x3 de viande. Or, une viande de buffalo, ça compte combien Ça compte 1. Un... Ok, donc c'est même pas 4, c'est que 3 ça va ouais et genre on va mettre une citrouille tu vois et là on a une métisto et là mon gars on va se faire péter le bid <rire> va être violent voilà ah là le co maintenant c'est fait et du coup avec sa trompe on est censé faire une doudoune pour l'hiver une ou deux bah je sais pas je vais voir voilà regarde regarde moi cette viande magnifique ah, je vois pas tu la manges pas maintenant? Non, non, non. Mais j'en aurais bientôt besoin. Attends, je vais en faire une deuxième du coup. Vas-y, on va prendre un... une pastèque. Mm -hmm. bon, je régène, David. En fait, c'est quand même pratique le, le truc du smart crockpot parce que ça permet d'éviter de faire une connerie et de gâcher des aliments quoi. Ouais, c'est ça. Hum. Euh, Oublie pas de mettre trop du feu. C'est hein. juste ça te, un raccourci vers internet quoi. Hum. Euh, je sûr, ouais, ouais, oublie pas le feu. Euh... Ouais, du coup je voulais regarder la doudoune. Alors la doudoune, la doudoune. Mec, feu. Euh, alors il y a deux types de doudoun. Ah, mec, il faut huit toiles d'araignée. Ouais, ça, ça fait mal. Bah ouais, je vais au marécage. Moi, je vais aller chercher du lapin. Par quoi, contre, on, par contre, miens, contre on, en on peut en faire qu'une. On peut en faire qu'une, donc il nous faudra un deuxième co oh, on, on est qu'à jour 19 Ah, ça pique. Hein. Ah putain, j'avais pas vu. Merde. C'est chaud. Il y en a qui va partir, donner, Franchement, il y a moyen, hein. si t'as un chapeau, tard milestone... Euh... Ouais, ça tient, ça marche. Tient, ça se fait. Je vais mettre une viande là-dedans. Je <rire> lentement, mais sûrement. Donc, ça en fait, ça sert simplement à, à, à, bah, à faire sécher une viande. Du coup, ça vous la fait tenir plus longtemps sans avoir besoin de la mettre dans un frigo. Et je crois qu'après, elle est plus puissante aussi. Euh, je vais regarder rapidement pour la tarte dont je vous parlais. No meat. Ah, bah, c'est cheaté. Ah, oui, bah, oui. Je me sens que c'est trop cheaté. Genre, je peux mettre trois branches. Genre, je mets de la merde et ça me donne la tarte. Et donc la tarte remet 75 de bouffe et 40 de vie. Donc c'est très très fort. Ah, regardez ma barre de bouffe là. Je bouffe la, la soupe de viande. Boum. <rire> c'est l'entité mec. C'est incroyable. Bon. Je pense pas qu'il y ait besoin de recharger le feu. Ça tient. De faire quoi Recharger le feu. Ça passe. Oh Ça passe. Euh, mec, par contre, on n'a plus de légumes. Ah ouais bah, je vais, aller chercher, je vais aller chercher ça. Ouais. Là, pour l'hiver, faut vraiment faire gaffe à la bouffe. Après, euh... Ah non, franchement, on est pas si mal en termes de bouffe, regarde. On si on, si on fait la liste, on a une soupe de viande, cinq meatballs, une euh, une euh, tarte, au mm. dragon, et neuf euh, confitures. Donc franchement, on est pas si mal. Ouais, ça va, honnêtement. Vas-y, je vais retourner au marécage. Ce qui me mettrait bien, c'est d'avoir un téléporteur qui amène au marécage. Parce que là, il est vraiment super loin. Tu vas devoir camper Oh, il y a un bug, mec. Dans le marécage, il y a des gloomers partout sur la map. Il <rire> y, y a un bug. Ah, enfin, sur la mini-map. Chelou. Allez, let's go. Oublie pas de ramasser 2-3 fleurs hein, si t'en as besoin. Attends, mais je crois qu'il y a des marques par terre, c'est un nouveau co-éléphant ah ouais Tu veux qu'on se le fasse maintenant Moi je suis armé donc ouais. Moi je suis mid-life. Ah, je sais, moi qui tank, tu me laisses un peu devant, ok Vas-y, t'es full-life Presque. Je ok, 70. bah vas-y. Je sors ma petite arme d'épine là. Ce serait nice que j'arrive réussi à t'en ramener une parce que c'est vrai. vraiment trop fort. Hein. Sur lol, ouais. je que tu dépèces. Ouais, c'est ça. Hop là. Je vais mettre en les par là. Putain, la saloperie, quoi. Sale bête. Oh, le dodge. Oh là là là là. Beaucoup trop fort. Ce dodge. C'est dodge bien. de langue. Ah, moi ah la fait... salle. Elle t'a fait tomber ta torche. Hein. Elle fait gaffe. Hein. Et calme-toi. <rire> ah, la sale ouais. bête, quoi. Allez, viens vers moi. C'est qu'une torche, c'est c'est qu'une torche. Attends, mais je te la ramène, je te la ramène. C'est mec, elle est où, la trace Ah Elle était là Regarde qui voilà. Elle était là où t'as fait tomber la torche. Regarde qui va là. Reviens, on va le coincer dans un coin. Attends, attends, attends, bouge pas, je te rends ta torche. Bouge pas. Ah, là-bas, on peut le coincer. Euh... Merde. Peux lui avancer par là. Genre, a... a... Vas-y, encore un petit peu. Alors, PD Là, on peut le coincer là-haut, dans l'angle. Tu fais quoi maintenant Vas-y, je tank. Que... Tout Oh non Ah, oh, le schlag, -like, c'est un Attends, contourne, contourne, recule, recule. Ah, le gamin, il court vite. Ok, c'est pas grave, tu me laisses, hein T'as plus, t'as plus Oh mon gars, il peut tellement rien faire Il est en PLS Oh ça, là là là je, là je suis à 90. What Oh y'a tout qui est tombé dans l'eau Oh merde Oh la blague T'as <rire> vu as ou récup... pas T'as récupéré quelques trucs ou pas Ouais j'ai la trompe et j'ai 3 viandes Là moi j'en ai une, ça fait 4 viandes Oh, <rire> oh mec Oh non, ah, faut que je revoie sur la vidéo Genre t'as vu ou pas ce qui s'est passé J'ai vu ça a disparu d'un coup Ouais, genre y'a plein plein plein de viandes qui sont tombées Et, et d'un coup genre c'est quoi ça D'un coup il y a eu... Oh c'est le Chester Putain Enfin Regarde tu vas tu voir très vite ce que c'est Ah le voilà Ah nickel Ça va mon petit Donc ça à partir du moment où vous chopez cette os Vous avez le petit coffre portatif qui vous suit partout C'est juste trop bien C'est super pratique Et c'est ce que je cherchais en fait au début de la partie Mais j'ai pas réussi à le trouver Viens on rentre Non non mec moi je vais dehors euh, T'es grand que demain c'est l'hiver ah merde, j'avoue. Genre, je te conseille pas de camper. Hein. Ah mec, c'est chiant. C'est comme ça. Ah putain, je vais rentrer. Hein. Tu sais quoi, je vais prendre ton chapeau, la thermal stone, et demain je vais au marécage. Ah ça marche. Je vais commencer à faire chauffer les thermal stones ce soir. Par contre, faudrait que je me heal. Et on n'a toujours pas trouvé de souterrain. Parce qu'il n'y a, a pas que cette map dans le jeu. Hein. On peut aussi aller sous la terre. Il y a un autre monde sous la terre. Ça je savais pas. Bah si, on n'était jamais allé ensemble. Non je crois pas. Oui il me semblait. Ça, et, genre, euh, si vous trouvez une pierre euh, dans une forêt et que vous la pétez. En fait vous trouvez un trou et vous pouvez descendre dans l'autre monde qui est souterrain. Et alors là autant vous dire que je connais rien du tout du monde souterrain. Il y a, y a plein de trucs aussi mais j'y vais tellement rarement. C'est tellement, euh, tellement dur en fait. En fait, c'est la nuit constamment dans le truc souterrain. Ah, c'est drôle. Ouais, j'en sais. <rire> il y a la nuit partout. Et il y a des monstres partout. Donc, autant dire que pour y aller, faut vraiment être suicidaire, quoi. Ou alors, faut être un putain de PGM. Mais bon, en général, je tente pas trop d'y aller parce que c'est vraiment chaud. Et vu qu'en général, je tiens ma partie, <rire> moi, j'évite. Vas-y, j'arrive. Non, ne mange pas ça à pigeon. On va prendre ça. Ah, j'ai pas vu. Ah, niveau bouffe, en fait, j'ai faim. Putain, mais mec, t'imagines, il nous faut 16 euh, toiles d'araignée. Ouais. On pourra pas le faire hein. enfin pour, si les deux, pour les deux de pour si les deux Pour les de Bah je crois que je vais camper autour des, des spawners d'araignées de, là hein. je vais faire ouais. que ça toute la journée hein. ah feu t'as as pris ouais, le truc pour ouais, le feu ok comme ça on va changer les thermal stone ah merde en plus ça se périme les de quoi bah, les trompes d'éléphant ça se périme en plus ouais, essaye, essaye de manger les, les confitures là parce qu'elles commencent à se périmer euh, celui du bas. Ah ils le mettent bien quand même en vrai. Ouais oh, ça va. Je suis remonté à 110 de vie. Juste ma santé mentale. Mais il y a le petit copain qui est là pour ça. Euh... Attends du coup je vais refaire... Euh, une... Euh, une truc là, une soupe de viande euh, cheatée. Franchement, on s'en tire pas trop mal. Ouais, ça va. Faudrait que j'aille pêcher un coup là. T'as connu largement pire Hum. Mm. Les parties étaient vraiment PS. <rire> ah merde, y'a les mains. Ah, j'ai cherché ça. Je suis un effort. Recule, ça ferait... Offre... pas le mec. Ah, par contre, t'es pas genre en train de devenir fou là Moi, un petit peu. Ah c'est ta torche. Je... je me disais what the fuck. Allez je mets la soupe au frigo. Ouais fais ah, gaffe à ta santé ça. mentale. Ouais hein. ah, ça va. Il y a, y a plein d'autres trucs qu'on pourrait fabriquer là. Qu'on fabrique pas genre une tente. Justement pour ta santé mentale. Ouais ça pourrait mettre bien. Tu sais si genre tu dors. Que... Ouais, mais. Ah, le problème, le problème c'est surtout qu'il faut de la bouffe en fait. Parce que quand tu dors dans la tente. Genre ça te remonte ta santé mentale. Mais ça te donne hyper faim. Ah Ouais. Mmh. Je vais voir combien ça coûte une tente. Ça coûté pas mal d'araignées non Je suppose. Ça doit être dans survival. Ah, c'est ça. Ouais, ça coûte 6 toiles d'araignées. Ouais. C'est l'hiver. Ah il y a aussi un truc pour restaurer de la santé. Bon, Eh bien on y est les amis. C'est l'hiver. Va prendre te cachoré. Putain ça arrive vraiment vite hein quand même. Va prendre ton cachoré. Ouais. La thermale. Là, au début de l'hiver, logiquement, il va, pas, il va pas faire trop froid, tu vois, ça ira. Mm. Allez, moi, j'y vais. Ah, regardez un peu ce swag que j'ai. Ah, il y a déjà des trucs de co hein. on le Franchement... Vous, quoi. Non, non, non. Mais, mais franchement... Mais c'est ouais, vrai que c'est une excellente source de bouffe, le hein, co mm. Je l'avais jamais vu comme ça, mais... C'est vraiment puissant, quoi. Sauf quand on les fout seul au l'océan, mais ça, on en, en parlera pas. Ça, euh... ça c'est un épisode qu'on oubliera de notre aventure C'est ça Allez, moi je vais au marécage, tu fais quoi toi Chercher des jambillons Genre euh... Ouais, ouais, ouais t'as raison Des végétales quand on en a vraiment plus beaucoup Du coup... Des végétales Des végétaux, merci, je ta Oh mec Oh mec Quoi Oh lol Quoi quoi quoi Genre tu vois le cyclope de c'est mort? Ah je crois qu'il y a des chiens d'ailleurs, parce qu'il y a des chiens derrière moi Ouais, tu il vois, se fait taper euh... Mec genre, what the fuck Y'a un putain de chef morse avec une arbalète. Ah, bah oui, bah c'est le mec dont je t'ai parlé. Là, il fait quoi là lui Ah, mec, je les ai jamais vus. T'approches pas, franchement, t'approches pas, t'approches pas. Ils sont trop forts. Bah, je suis en train de tourner autour en fait, mais genre en fait. Non, ah, t'approches surtout le... pas, mec. On de buter le cyclope. Et genre, euh, le comment il s'appelle Le cyclope, c'est l'oiseau là. Tu parles de l'oiseau. Non, ça, tu sais, le cyclope, c'est le mec qui protège son œuf là. Ouais, ouais. Et l'oiseau quoi. Et du coup, genre, ils sont tous dessus. Du coup, j'ai peut-être un chourave S'ils arrivent à le tuer Non, non, non, il, ch il te chase à l'infini. Tu comprends qu ah oui, qu'il okay. y a les loups plus les morses qui sont en train de l'abattre Ah oui, bah s'ils le tuent alors, ouais, tu peux le prendre. Il y a le capitaine morse. Ah, ils l'ont tué. C'est vrai Ouais. Mec, les morses, j'ai trop envie de les voir par contre. Je vais venir après. Bah, viens, je te dirai ce que c'est. Du coup, j'ai un œuf de truc bleu. Mais apparemment, c'est vraiment fort, les morses. Hein. Ah, mais putain. Oh non, il y a les pagouins Non, non, non. non Tout, mais pas enfin, les fait, fais gaffe à toi. Ah bah oui, ils sont méchants. Moi je le voyais gentil, moi c'était Captain Morse. Ah non, non, non, non, non, Donc Vous avez vu, les lapins, ils sont devenus... Euh, ils sont devenus tout mignons, tout blancs. Et quand on devient fou, ils deviennent noirs, je crois. Je sais plus. Ou alors c'est Captain... pendant l'été, je sais plus. Ah, il Captain Morse qui me suit. Oh merde Oh merde, non, non, non, non, non, C'est euh... la période des chaleurs. <rire> oh fuck Oh, putain, j'ai eu chaud. Là, il, là, il ah, allait mettre mais, une y patate. Y hein. Oh, mec, ils poursuivent mon ils sont sérieux. Ah, il y en a deux logiquement, mais. Euh, ils sont pas, ils sont, ils sont différents, non euh, Je sais pas. pas gaffe. Logiquement, il y en a un qui est pas habillé comme l'autre et genre, ils sont pas pareils. Il y avait deux Captain Morse. Ah, il y a encore une trace de quoi aller faire et j'ai trouvé un téléporteur, mec. Un téléporteur qui amène directement au Bifalo. Oh, c'est nice hein. Après, euh, où est-ce qu'il est qu l'autre bout du téléporteur c'est ça qui m'inquiète le plus. Soit c'est celui juste à gauche de la base on a de la chance, soit il est à l'autre bout de la map. J'ai ramassé deux carottes, deux champignons. Ah, comme ça vous avez vous avez eu l'exemple de, de la période des chaleurs des buffalo hein. bah, Au prochain jour je t'emmène vers Captain Morse. Ouais, vous avez vu comme c'est violent. Hein je suis arrivé le truc, il, il m'a foncé dessus, il m'a chargé. Par contre là je vais un peu être en PLS pour camper cette nuit. C'est ça que tu campes toi Ouais, mais je vais pas faire au feu, hein. je vais faire à la torche parce que, mec, entre le marécage et les bifalos qui m'agressent, je <rire> pense qu'il vaut mieux que je prenne la torche. Sinon, je suis mort. Allez, mais tu autour du feu, hein. ça passe. Ouais, mais c'est tendu. Hein. ouais Je vais faire la torche, c'est plus safe. Du coup, je prends les petits euh... les petits trucs pour le feu, là. Non, mais non, d'où il a la range pour me toucher Oh non, c'est abusé. Putain, mec... Ah, je suis mid J'ai du mal à remonter mes vies. Parce que c'est pas évident aussi dans le jeu, c'est de remonter tes vies. Hein. Ouais. Franchement, euh, t'as du mal à les remonter tes vies. Hein. Par contre, elles descendent facilement. Ah ouais, il me faut du papyrus aussi. Je sais plus pourquoi. Ah oui, pour les heals, je crois. Mais surtout, il faut que je retrouve les tentacules. Heureusement qu'on a les, les trucs aux oreilles pour les lapins, hein, ça m'est bien. Bah franchement ouais, moi j'ai pas ça gelé un... pour l'instant. Non plus, ça encaisse bien. Ah il est géant ce marécage. Mm -hmm. Le petit dodge de la tentacule. KMTC. Ouais. Ah elles sont les tentacules là. Ils sont les spawners d'araignées. J'ai envie de faire la technique du camper. Aïe aïe aïe aïe aïe. Ah oh, il m'a mis une patate. Elle eh, les tentacules c'est vraiment trop fort par contre mec ça fait tellement mal. Ah c'est bon j'ai trouvé. Oh là là le loot mais le loot. C'est insane. Putain les tentacules elle les one shot les araignées. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Moi aussi elle me one shot. <rire> oh mec. Non là franchement c'est risqué hein. Je sais pas si je vais aller prendre... Euh... Oh, mec, y a tellement de loot ah, au, pire, au pire, on a deux cœurs, hein. Dans le pire des cas. Ouais, mais genre si je meurs, je perds tout. Gaffe, tu sais. gaffe, là, fais gaffe, c'est Oh merde oui. Ah, ils ont réussi à tuer la tentacule. Mais non, mais non Mais mangez pas la tentacule Oh les fils de chiens, ils bullent la tentacule et ils mangent. Les loups les Ouais. Oh, mec, ça y est, j'ai une arme pour toi. Oh merde. J'ai plus de place, je peux pas la ramasser, la blague. Si c'est bon, ah, j'achète je de la merde. Ah, mais non, je suis con, j'ai le coffre portatif. Euh, parce que pour, que pour que vous soyez au courant, j'ai mis un, un mode qui peut être considéré comme cheaté, mais je trouve qu'il est, qu est indispensable c'est euh, les, les, les followers, ils ont le god mode. Parce que vous voyez bien comme il se fait aggro non-stop, mon gars. Mon petit Chester, du coup, il serait déjà mort un millier de fois si j'avais pas mis ce mode. Donc je trouve que c'est indispensable. Tu peux pas le récupérer après Ouais. Oh mec, y a tellement de loot. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ah, je prends des patates. Please, please. Oh merde. Oh mec, là, je suis mort, je crois. Mm. Oh, oh, putain. <rire> mec, tu sais que je suis resté 5 secondes dans le noir sans torche. Oh non. Es tombé à combien eh, il m'a pas tapé, il m'a même pas tapé. T'es fou euh, Là mec, j'ai toutes mes barres au minimum. <rire> je suis trop trop mal. Mais en même temps, j'ai tellement de loot, mec. Au pire, tu te suicides et puis je te revive. Non Ça mais là, il me faut vraiment un heal. Oh merde, non non non, oh non, elle va me tuer. Vas-y, je vais essayer de choper le loot, mais c'est du suicide. YOLO ouais, mec, je me barre de là. Mec, j'ai 20 HP, là je me tire. Oh, je me tire de cet endroit de mort. Si j'arrive si à survivre, mec. Là, je prends un coup, je suis mort. Oh, mec, j'essaie de dodge les tentacules. J'ai regardé ce qu'on peut faire avec le... Ah, d'oiseau, là. Ouais, regarde un peu. Putain c'est le bordel. Un... Hein. Oh là là, c'est vraiment le bordel. Oh, yes, la nuit est finie. Hey, euh, okay. Mec, euh, t'es en train de geler ou pas Toi Non, tranquille, moi. De... Moi, je commence à geler, là. Moi je suis à côté du feu donc il n'y a pas de soucis, bon. eh, Moi je commence à geler un petit peu là et je commence à devenir fou surtout. Ah là je suis vraiment mal. Tu sais quoi je vais faire cramer un truc histoire de me réchauffer. On cramer un truc, hein, clairement. Ah, en plus je suis en train de mourir de faim. Ah je suis vraiment mal. Mec je rentre tout de suite là. Si j'arrive à rentrer en vie. Je cours. À la limite, faudrait que je fasse un petit feu pour faire cuire toutes mes, toutes mes graines là. Je sais pas. Ah putain, mais en plus. Mec, est-ce que je tente de prendre le téléporteur ou pas C'est hein. Si tu que plus beaucoup de... ah ouais, là, je vais je devenir fou. Hein. C'est ça. Hein. Genre, même s'il m'amène à la maison, je vais rentrer, je vais être fou, donc je vais mourir. Ça okay. sert à rien, je vais rentrer à pied. Là, vous voyez les sales bêtes de monstres oh, qui commencent à se former autour de moi oh, pour la mini -carte. <rire> as là, là encore, ça va, genre. Tout à l'heure, j'étais beaucoup plus en bas. Là. là, je fais au Bifalo, tu vois. Le marécage, il est encore en dessous. Ah, je gèle. Mais t'as détruit tes, tes oreilles ou c'est juste que t'as pas. Non, non, c'est juste que je suis en train. De... Enfin, il fait froid, quoi. Genre, bon, normalement. Hein. Moi je pense que je vais les miner un petit peu parce que genre on va finir par manquer de... Ah mec, p'titres. les pingouins ils me font tellement peur maintenant. Genre là je passe à côté d'eux mais... J'oublierai jamais cette game. Où ils m'ont one shot Tout ça parce que je voulais prendre leur œuf. Et on racontera pas comment moi je suis mort. Je me souviens pas. Bah. Bah, en fait tu vois j'ai essayé de te ressusciter. Et genre en faisant le bâton ça m'a one shot. Ah oui Ah, ah c'était pas mal tu mis, tu averti, tu Mais oui je t'avais dit non non non non tente pas t'avais dit ouais ça passe ça passe et <rire> là t'es mort dans le cœur. Ah il me faut trop peur les pingouins ah, Putain faut absolument que je ramasse des fleurs Tu voudrais que je te passe le machin après pour la euh, là il me le fout tout de suite là Dès que je rentre faut que tu me le files Là je suis à... là je suis à la moitié tu vois ça va Genre ça commence vraiment à se former autour de moi moi aussi je suis la moitié depuis le début du jeu moi. Ah je ouais 80, Je suis à 80 moi là. Ah je sais pas comment tu fais. Ah oh, ça va. Là je vais essayer de ramasser toutes les fleurs que je trouve. Oh mec les pingouins ils me sautent dessus. Ça me fait trop peur. Alors, ils sortent de l'eau ils me sautent dessus. Du coup on va arrêter l'épisode quand je serai rentré. Mais quelle heure 19h30. Passe vite. Faudra porter. Ah, je vais peut-être péter ça avec un marteau. Je vais péter ça avec le marteau, on va voir euh, ce que ça peut donner. Ah, putain, il y en a un qui a spawné. Oh non, je vais même pas me fêter avec lui. Mec, j'ai... Je suis tellement low, j'ai peur d'un raton laveur, quoi. S'il te plaît. Même lui, il met un coup de griffe, je suis mort, quoi. Par contre, j'ai pas trouvé de fleurs. Ah, c'est ça. Ouais, là, je suis pas bien. Genre là, tu vois, j'irai pas trop me faire un co-elephant. Attends, je vais me balader un peu au sud, voir si je trouve des fleurs. Ah, y a rien. Là, y en a une. Je crois que je vais devoir utiliser un lit. Hein. C'est pas grave, au pire. Bah, le lit en fait, ça. Genre, ça coûte super cher en herbe. Est-ce que t'as Est beaucoup d'herbe Euh, laisse-moi voir. Et surtout, ça coûte cher en bouffe quoi. j'en ai masse. 5. <rire> merde Ah merde Mec, je suis en train de brûler. Enfin, je suis en train de geler. Viens à la maison. Ah merde, donc je meurs de faim Les deux. Euh, bah oui, j'ai eu peur que, que ce soit les deux, mais en fait, non. Mec, j'ai 14 HP et je suis en train de mourir de faim. Vas-y mange ce que tu peux, il doit y avoir des mille boxes Attends, je, je mange ça, je mange ça, vas-y dans, dans mets la mets panique, toi. je mange ça. mets toi à côté du machin Bah je mange une Ah bah non attends tu sais quoi je vais manger toutes les. tous les jams là. Ouais vas-y. Hop là c'est okay. bon. Par contre là faut absolument que je remonte ma santé. Voilà. Tiens j'ai un petit cadeau pour toi. Va voir dans le Chester. Enfin, là, je vais voir. T'es ça ah, Vas-y, non, vas-y, vas-y. Je regardais juste oh, que j'avais trouvé d'autres. C'est ouais, la, petit, la petite arme là. Merde, ouais, pourquoi elle ne monte pas ma santé mentale Tu m'as filé la fleur euh, Non. File-moi la fleur, c'est mieux. Fleur, fleur, fleur, fleur, fleur. Bon Bah, cet épisode s'achève ici. Là, c'est la première fois depuis le début où j'étais euh, j'étais un peu en galère. Ah, ouais, je le crois. Ah, mais non, mais c'est normal, c'est parce que je suis, je suis full stuff. Hop là. Du coup, voilà, c'est la première fois où j'étais un peu en galère depuis le début, là, j'étais au fond de mon marais, j'étais en train de crever. mais on a réussi à revenir en vie, donc c'est bon, on se met bien, l'hiver a commencé, c'est maintenant que ça va commencer à être dur. J'espère que vous avez aimé comme les autres épisodes. Exactement. Et on se retrouve donc pour le prochain, pour euh, la survie pendant l'hiver, ça va commencer à se corser un peu. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Et bien sûr que ça va leur plaire, bien sûr. Que ça va leur plaire. Et oui, cette petite série, ça faisait longtemps <rire> qu'on voulait la faire. Donc, c'était Aaron et Piece, vos fidèles serviteurs. On vous dit à la prochaine. <rire> Allez, ciao tout le monde. Ciao.